Lancé. Ah, merci à toi. Tu as la parole, Marc. D'accord, merci. Euh, bon, bah, bonjour à, bonjour à, à tous. Euh, merci d'être là pour, euh, en virtuel malgré le, le confinement. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est je voulais vous présenter des, des travaux de ma thèse que j'ai soutenue il y, a, il y a un an et qui du coup parle d'hétérogénéité spatiale de milieux méditerranéens, de garrigues et comment on la caractérise à partir d'images aériennes et d'images satellites. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait des présentations à des, des télédétecteurs. J'ai adapté Puis j'espère que ce sera didactique et, euh, et qu'on va pouvoir échanger à l'issue de la présentation. Donc, tout d'abord, quelques éléments de, de contexte ou pourquoi ma thèse en fait. Euh, sur les enjeux très généraux, bah, c'est le constat que la biodiversité décline à un rythme sans précédent avec des extinctions qui sont bien supérieures à ce qu'on pouvait observer auparavant, et des extinctions qui sont causées par des activités humaines, d'agriculture euh, ou d'urbanisation. Et euh, notamment, ces activités entraînent, entre autres, euh, l'homogénéisation des paysages, donc agricoles ou bien forestiers, ce qui entraîne une perte d'habitat, une perte de fonctionnement de, de ces écosystèmes, et donc qui nuit à la biodiversité. Et donc, de manière plus générale, c'est l'idée que euh, l'hétérogénéité spatiale, bah, c'est une composante essentielle de la biodiversité euh, et qu'elle est fondamentale pour comprendre voilà, les patrons et processus euh, écologiques. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que c'est une porte d'entrée vers cette compréhension-là. Donc, si on caractérise l'hétérogénéité, alors on est capable de suivre la biodiversité. Donc, c'est dans cette problématique très générale que s'inscrivait ma thèse. L'idée, c'était de trouver un moyen de caractériser l'hétérogénéité spatiale dans l'idée d'un suivi opérationnel de la biodiversité. Euh, maintenant, je précise un petit peu de quelle hétérogénéité je parlais de, dans, dans ma thèse. Alors, Je m'intéressais bien sûr aux différentes composantes de, de l'hétérogénéité, aussi bien l'hétérogénéité de composition, donc, où on s'intéresse à la proportion de certaines classes d'intérêt dans le paysage, donc avec euh, une hétérogénéité de composition qui peut être faible avec un faible nombre de, de, de classes et plus importante avec un nombre plus important de... De classe, et aussi à la configuration spatiale de, de, de ces strates euh, dans l'espace. donc C'est-à-dire que même avec un nombre faible de classes, on peut avoir une forte hétérogénéité de configuration, et a fortiori, on peut avoir une forte hétérogénéité de configuration et de composition. Donc, ces deux aspects euh, auxquels je, me, je faisais attention pendant ma thèse, il fallait bien caractériser les deux. Donc, si l'hétérogénéité spatiale, il y a de la composition, il y a de la configuration, on l'a vu, c'est ça mesure des classes, donc elle se définit par une résolution thématique, par exemple ici je parle des strates de végétation, et elle se mesure à une échelle spatiale, mais surtout, euh, moi ce qui me tenait à cœur, c'est que enfin, l'hétérogénéité spatiale, euh, l'idée c'est qu'elle est toujours reliée à une problématique écologique, c'est-à-dire que mesurer l'hétérogénéité pour mesurer l'hétérogénéité, on peut le faire, mais ça sert à rien si ça ne répond pas à des questions. Et donc moi mes questions elles sont liées au milieu méditerranéen de, de Garrigue, pourquoi ces milieux-là Parce que tout d'abord, c'est un hotspot de biodiversité. On y trouve 10% de la richesse spécifique florale mondiale, trois quarts des espèces d'insectes d'Europe qui y sont présentes. Et Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette biodiversité elle est liée à une forte hétérogénéité. Et voilà pourquoi les milieux diarigues et en quoi ils sont hétérogènes. C'est une mosaïque paysagère hétérogène par rapport à quatre strates d'intérêt, des lignes hauts, des lignes bas, de l'herbe... Euh, et du, du sol nu qui caractérise euh, notre euh, mosaïque paysagère et donc qui sont des marqueurs d'enfrichement, des marqueurs d'état de conservation euh, de, de ces habitats. Ici, je vous ai mis quelques images aériennes, donc avec une résolution spatiale de 50 cm. Euh, là, c'est des données en infrarouge couleur, donc c'est pour ça que la, la végétation apparaît en rouge. Et donc, l'idée c'est qu'on a bien une variabilité, enfin, une. Euh, Ouais, une variabilité de la, des structures rencontrées. On a par exemple à gauche de, des pelouses avec différentes densités de genévriers qui sont liées à des pressions de pâturage différentes. Euh, au milieu, c'est également des buissons sur euh, de la pelouse, mais c'est un autre type de buisson, c'est plutôt des, euh, des chênes carnesses. Donc en haut avec euh, une colonisation qui est en cours, tandis qu'en bas, des structures plus agrégées, c'est une colonisation déjà établie. Et enfin, à droite, vers des, des, des stades d'enfrichement plus avancé, des stades forestiers plus avancés, on a plus de buissons et plus d'arbres. Donc on a bien une hétérogénéité à une échelle très fine, liée à ces quatre strates, et qui en fait historiquement, elle est créée et entretenue par les activités humaines, pastoralisme, éco-buage, qui aujourd'hui déclinent, et donc il y a des enjeux au niveau de cette mosaïque paysagère. Euh, l'hétérogénéité voilà, spatiale pour les milieux méditerranéens c'est une porte d'entrée vers des enjeux de conservation des habitats naturels ouverts qui, dit, qui diminuent et des espèces qui sont associées mais aussi pour la gestion des incendies le pastoralisme euh, et le patrimoine culturel donc nous on va chercher à caractériser cette hétérogénéité spatiale pour répondre euh, à ces enjeux qui sont liés à nos quatre strates d'intérêt par ailleurs on est dans un contexte où euh, on a des données d'observation de la Terre qui sont de plus en plus croissantes avec des résolutions spatiales de plus en plus fines, ce qui nous intéresse puisqu'on a vu que l'hétérogénéité dans les milieux de Gareg a lieu à une échelle très fine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des acquisitions qui sont répétées dans le temps, et donc pour un suivi de la biodiversité dans le temps, bah, c'est pas mal. Et donc, plus précisément, mes questions de recherche étaient liées à comment caractériser l'hétérogénéité spatiale avec des données d'observation de la Terre. Et forcément, ça entraîne des questions méthodologiques. quels capteurs on utilise satellite, aérien, quelle résolution spatiale et surtout, quelle méthode. Donc là, après un petit peu cette introduction, je vais vous présenter quelles sont les méthodes qui jusqu'à présent étaient utilisées en télédétection pour caractériser l'hétérogénéité, leurs limites, et moi, quelle approche j'ai décidé de retenir pour essayer de répondre aux enjeux méditerranéen. Donc, comment faire pour caractériser l'hétérogénéité spatiale Il y a une première approche que moi j'appelle une approche qualitative qui est assez basique, c'est l'idée que si par exemple on s'intéresse ici à la densité de buissons et comment on peut la, la cartographier, et bien on définit des, des classes de densité de buissons on délimine des zones de buissons peu denses, denses voire très denses comme ça sur certaines parties de l'image euh, comme on définit des, des, des ensembles, on peut utiliser des images avec une résolution un petit peu moins précise Et l'idée c'est qu'après il y a un algorithme qui apprenne ça et qui nous fasse des cartes directement de notre structure de végétation, on a défini des classes de structure. Ça, c'est une approche un petit peu euh, basique. On définit nos densités de buisson dans l'image, on les classe et du coup, on a directement une carte de densité de buisson. Euh, L'avantage, c'est que dans cette approche, on peut utiliser des données qui sont un petit peu moins précises. Par contre, on voit tout de suite qu'il y a une subjectivité dans la définition des classes et que c'est une mesure qualitative. On n'a pas une mesure précise de notre densité de buisson. Donc, pour un suivi opérationnel, ce n'est pas idéal. D'autres approches, c'est de se dire qu'on ne va non pas définir des classes de densité de buissons, mais on va directement cartographier ces buissons. Pareil, en faisant des zones d'entraînement, on obtient notre carte, et c'est cette carte qui va servir de données d'entrée. En définissant un voisinage, on peut calculer alors des métriques paysagères, à la fois de composition et de configuration, sur un voisinage donné. Donc on définit une strate dans l'image, on les classe, on a une carte de strates qui est notre entrée pour faire notre diagnostic et on a notre hétérogénéité. L'avantage c'est que c'est des méthodes qui sont très utilisées, elles sont faciles à implémenter parce qu'il y a déjà des logiciels qui, qui existent comme Fragstat, c'est facile à interpréter puisque quand on a un calcul une densité de buissons, ben voilà, ça, ça parle, c'est une densité par rapport à quoi Des buissons. En revanche, l'inconvénient c'est que euh, ce genre d'approche, c'est sensible à la méthode de classification. Là, je ne me suis pas attardé sur les approches qu'on peut utiliser pour obtenir les cartes, mais il y en a plusieurs. Et selon les approches qu'on peut utiliser, si à la fin, elle ne change pas la précision, elle change pas énormément la précision de la carte, en fait, elle peut avoir une grosse influence sur les métriques paysagères calculées. Et donc, dans le cadre d'un suivi dans le temps, vu que ces métriques sont très sensibles à la méthode, encore une fois, ce n'est pas très idéal. Donc, une autre approche, c'est de se dire que on ne va pas faire de discrétisation, on ne va pas faire de carte, on va directement travailler sur une image, et pour un voisinage considéré, on va calculer des indices de texture, donc on va analyser les dépendances spatiales dans un voisinage, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est homogène, est-ce qu'on a des motifs fins, grossiers, et on calcule les indices de texture. Et L'idée, c'est que derrière, ces indices de texture nous servent directement d'indicateurs d'hétérogénéité. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de classification, donc on a une méthode qui peut être reproduite dans le temps. Et le gros inconvénient, c'est que pas forcément, c'est difficile à interpréter. C'est-à-dire que la rugosité, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de densité de buisson, en termes d'hétérogénéité de, de, de la pelouse, eh ce n'est pas facile. Et Donc, moi, j'ai retenu cette, ce genre d'approche parce que, justement, elle est stable dans le temps et tout l'enjeu, ce sera de calculer des indices qu'on va chercher à interpréter directement en termes d'hétérogénéité spatiale. Donc, quels indices de texture on peut utiliser euh, Je m'étais fixé plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il faut qu'ils soient pertinents, c'est-à-dire qu'à la fin, on ait bien une caractérisation de la composition, de l'hétérogénéité de nos quatre strates d'intérêt. Il faut que ce soit des indices qui soient produits de manière non supervisée pour pouvoir être répétés dans le temps de manière fiable. Il faut qu'on en ait si possible pas beaucoup, qu'ils soient complémentaires pour qu'ils soient plus faciles à être utilisés. Euh, et faut il faut qu'il soit interprétable par des non-experts l'idée c'est que euh, ce ne soit pas forcément que des télédétecteurs qui puissent utiliser ces indices mais des écologues ou des gestionnaires donc, dans la liste des indices disponibles, il y en a pas mal qui auraient pu correspondre à la définition donc, je ne vous fais pas le détail mais la méthode que j'ai retenue c'est la méthode photo euh, donc pour Fourier-based textural ordination et pourquoi je l'ai choisi Parce que justement, elle produit de manière non supervisée deux ou trois indices non corrélés et qui caractérisent en fait la rugosité de l'image. Donc ça veut dire la présence, enfin quantifie la finesse des motifs. Est-ce qu'on a des, une, une image avec des motifs fins ou est-ce qu'on se répète beaucoup ou des motifs plus grossiers, plus espacés, qui se répètent peu Donc cette méthode, à la base, elle a été testée dans les milieux de savane en Afrique centrale et donc en fait elle permettait avec deux indices on voit là c'est le plan avec les deux indices d'ordonner les fenêtres selon un gradient de rugosité donc ça avait l'air intéressant pour d'essayer d'appliquer ça au milieu de Garrigue donc là je vais vous présenter déjà les, les, les tests de l'approche sur le milieu méditerranéen à moi donc présentation un peu du site d'études on se trouve dans la Garrigue Montpellierenne à 30 km du coup, à l'ouest de Montpellier, dans la zone Natura 2000 des montagnes de l'Amour et du de d'Omelas. Pourquoi Parce que c'est une des zones de garrigues les plus ininterrompues dans le département de l'Hérault et les mieux conservées, donc c'était intéressant pour tester la méthode. On travaillait avec une résolution spatiale de 50 cm, puisqu'on a besoin d'une résolution spatiale fine pour, pour caractériser notre hétérogénéité. Et donc, on a utilisé la, la baie de Horto, qui sont des images aériennes. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait On a appliqué la méthode. Donc, sur notre image aérienne, on a calculé le NDVI. Euh, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le NDVI, en fait, c'est euh, un indice qui est calculé à partir de, des couleurs de, de certaines couleurs de l'image et qui surtout en fait, permet d'augmenter le contraste entre les strates de végétation. C'est pour ça qu'on le calcule. Euh, et la première question qu'on se pose sur cette image, c'est est-ce qu'à l'instar de la méthode développée en, en Afrique, on peut retrouver ces fameux gradients de rugosité C'est un peu le point de départ. Donc, on calcule pour un fenêtrage donné, du coup, on a différentes fenêtres avec différents éléments, différentes structures de végétation. L'analyse de texture, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle quantifie dans une fenêtre la finesse des motifs qui sont présents. Si on a beaucoup de motifs fins comme cette fenêtre, on va avoir un pic sur la part du motif, enfin, les motifs fins qui expliquent cette fenêtre. Pour des motifs grossiers, alors, on va avoir un pic plutôt vers des motifs grossiers. Donc, pour chaque fenêtre, grâce à cette analyse de texture qui est une transformée de Fourier, euh, on va avoir des descripteurs pour chaque fenêtre. Et l'idée, c'est qu'ensuite, pour synthétiser toute cette information, on va faire une ACP pour la résumer et qui va surtout permettre en fait, d'ordonner, euh, là, encore une fois, nos, nos fenêtres selon un gradient de, de rugosité. Donc, pour vérifier qu'on a bien des gradients de rugosité et, les, et comprendre la nature de l'information, je détaille un petit peu plus sur un schéma un peu plus épuré. Donc on voit le premier axe, on a bien une opposition entre des motifs grossiers, donc là visiblement une alternance de buissons et d'herbes, vers des motifs plus fins. Donc on va vers, et c'est des motifs qui sont liés à des motifs interstrates. Et on a un deuxième axe, un deuxième indice de texture, qui est relié à des motifs encore plus fins, et qui cette fois-ci visiblement sont liés à la texture de la canopée et donc plutôt à des motifs intra -strate. donc on voit que chaque fenêtre est positionnée le long de ces deux gradients par rapport à leur part de motifs, mais on voit qu'il y a des fenêtres qui présentent les mêmes types de motifs mais qui visiblement n'ont pas la même structure de végétation donc ce que j'ai fait par rapport à la méthode précédente j'ai rajouté le NDVI moyen c'est-à-dire que ces fenêtres qui ont le même motif mais en inversé eh bien, grâce au NDU moyen, on peut permettre de les séparer. Donc, on peut se permettre de séparer toutes les structures de, normalement de végétation. Donc, est-ce qu'on peut retrouver les gradients de rugosité Oui. Et en plus, on a rajouté un troisième indice pour permettre de séparer des, des, des fenêtres qui avaient les, les mêmes motifs présents, mais pas la même structure. La question qui se pose après, c'est qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en termes d'hétérogénéité spatiale Donc, pour faire ça, euh, j'ai calculé euh, l'hétérogénéité. Pour avoir une référence, donc sur notre couche de NDVI, on a fait une carte des strates de végétation et en fait j'ai calculé des métriques euh, classiques avec FragStat, donc à la fois de composition, donc le pourcentage des différentes strates dans chaque fenêtre et euh, un indice euh, lié à la configuration. Enfin, j'en ai calculé plusieurs, mais ici je vous montre les résultats pour le Landscape Shape Index qui est mesure plutôt liée à, à la fragmentation. Et la première question qui se pose avec ces références, est-ce qu'on a bien une relation entre notre texture et ses métriques C'est un premier point de départ. Donc Pour ça, on fait des modèles de régression entre les variables. On essaie de prédire, on essaie de voir si nos variables de texture plus le NDVI permettent d'expliquer les métriques. Donc Est-ce qu'il existe une relation Donc Sur notre site d'études, on a bien notre référence. Par exemple, le Landscape Shape Index qu'on spatialise sur toute la carte et voilà là, ce qu'on obtient quand on essaie de prédire cette Landscape Shape Index avec les, les indices de texture donc on voit qu'on a un R2 de 0.71 euh, donc au-delà de la valeur de, du 0.71 l'idée c'est juste que bah, maintenant on sait qu'il y a bien une relation la texture est bien liée à l'hétérogénéité on ne connaît pas encore ça, la nature de la relation mais on sait qu'il y, qu y a un lien donc il y a bien un lien Maintenant, quel est-il est -ce, que ce qui serait intéressant, c'est de bien comprendre nos indices de texture, euh, comment ils interagissent. Au -là, on veut plus simplement prédire, on veut savoir ce qu'ils signifient en termes d'hétérogénéité. Donc ici, c'est un plan avec le premier axe de texture euh, premier, ouais, premier axe de texture et le NDVI moyen. Donc en fait, le premier axe, euh, il est relié à la fragmentation. Donc par exemple, à gauche, avec des lignes bas plutôt agrégées vers des lignes bas de plus en plus fragmentées. Et ça, on observe en fait, pour une plage de NDVI donnée, mais si on regarde pour une autre plage de NDVI un peu plus élevée, eh bien, on observe ce même gradient de fragmentation pour d'autres strates. Ici, pour la strate herbacée, qui est agrégée à gauche et fragmentée à droite. Donc, premier axe, lié à la fragmentation, on a pu l'interpréter. Le deuxième axe, quant à lui, on a vu qu'il était lié à des motifs fins. Et en fait, effectivement, on s'en doutait, mais c'est lié à justement à la présence de ligneaux et justement à cette texture fine des ligneaux. Donc, est-ce qu'on peut interpréter ces indices de texture en termes d'hétérogénéité spatiale La réponse, c'est oui. Et donc, pour en remettre une petite couche, on a bien un axe qui permet de séparer les structures agrégées des structures fragmentées. En rajoutant le NDVI, on a permis d'autoriser de, de, de savoir à quelle strates se réfère cet axe de fragmentation. Et on a un troisième axe qui est lié à la dominance de l'union. Donc, avec trois indices, on a bien une information sur quatre strates de composition et de configuration et comme on a trois indices ça donne envie de faire des compositions colorées c'est à dire que plus une fenêtre sera fragmentée plus on l'affichera en rouge plus elle aura un dévi important plus on l'affichera en vert et plus il y aura des, des lignes haut dans cette fenêtre plus elle sera en bleu donc on obtient une couleur pour un point et grâce à ça on peut cartographier on peut spatialiser nos indices et donc par exemple c'était ma, ma zone test d'étude à gauche et les résultats de mes indices de texture donc On voit que sur la moitié inférieure, ici, on a des zones, et on avait dit rouge, c'est plutôt fragmenté, et les nuances de rouge ou d'orange qu'on peut voir, et bien en fait, ça signifie tout simplement que euh, c'est un axe de fragmentation qui n'est pas lié à la même strate. Donc On l'avait fait sur une zone test, ensuite je l'ai fait sur l'ensemble du euh, cos d'Omelas, et donc on voit encore une fois euh, qu'apparaît à une échelle plus large des zones fragmentées avec des zones qui le sont moins. Donc On voit des des zones géographiques avec des structures spatiales différentes. Donc à large échelle, ça donne une information, mais si on regarde aussi à une échelle plus fine, on voit que même sur des gradients subtils d'hétérogénéité, donc là vous avez un gradient avec une carte de végétation entre ligne bas et de l'herbe, le résultat avec nos indices spatialisés en couleur et l'image originelle en dessous. Et en fait, on a un gradient de dominance entre ligne bas et ligne haut avec différentes fragmentations. Et chaque type de structure est caractérisé par une couleur différente. Donc visuellement, c'est intéressant. Et puis forcément, c'est des indices avec une valeur numérique qu'on peut utiliser ensuite derrière. Donc si on reprend un peu mes, mes, mes critères, les critères que j'avais choisis au préalable, est-ce que ces indices ils sont pertinents euh, Oui, ils caractérisent bien l'hétérogénéité de composition et de configuration. Ils sont bien produits de manière non supervisée, on n'a pas besoin d'échantillons d'entraînement. Ils sont peu nombreux puisqu'on n'en a que trois et qui fournissent des informations complémentaires. Et comme on a fait tout ce travail d'interprétation, ils sont interprétables par des mêmes experts. Ce n'est plus simplement un axe de texture, on a un axe de fragmentation, de dominance de niveau, et avec une, un dernier axe qui renseigne la strate majoritaire. Par contre, je dis que c'est pertinent, mais au début de la présentation, j'avais quand même bien souligner que la caractérisation de l'hétérogénéité pour la caractérisation de l'hétérogénéité, ça ne servait pas à grand-chose donc on est à moitié satisfait de, de, de ce critère de, de pertinence il faudrait vérifier que ça serve bien à quelque chose et que ça répond à une problématique écologique euh, donc c'est euh, la dernière partie de la présentation je vais vous présenter la, la validation de, de l'approche que j'ai retenue j'avais souligné qu'il y avait plusieurs enjeux liés à l'hétérogénéité spatiale dans les milieux méditerranéens de Garrigue. Là, je vais m'intéresser à la conservation de la biodiversité et notamment à l'étude de la distribution spatiale d'espèces d'oiseaux. Ici, on a étudié quatre espèces d'oiseaux l'alouette Lulu, la fauvette -lu, Pichou, le brunant ortolan et la pipite trosseline. Et plus particulièrement, dans cette présentation, je vais m'intéresser aux résultats liés à l'alouette Lulu. Donc, la loi de l'Ulu, euh, on sait que c'est une espèce qui aime bien un, plutôt un mélange, justement, des, des, des milieux semi-ouverts avec un peu de pelouse euh, un peu de, et un peu de buissons également. Ni que de la pelouse, ni que des buissons. Les questions de recherche qu'on se pose, c'est est-ce euh, bah, que les indices qu'on a développés ils permettent bien d'expliquer ou prédire la présence d'espèces d'oiseaux Ça permettrait de valider la pertinence de, de nos indices. Et puis, tant qu'à faire, on essaie de voir s'ils sont meilleurs que des indices qui sont plus classiques. Euh, Est-ce qu'ils ont une meilleure capacité prédictive Est-ce qu'ils ils permettent une meilleure interprétation des exigences écologiques de l'espèce Pour ce faire, euh, alors, il y a eu une campagne de points d'écoute, euh, 290 points d'écoute, qui a été fait en, euh, en 2012. C'est comptage de la présence-absence pendant 10 minutes. C'est un travail de collaboration avec euh, Aurélien Bénard du CEF Clélia, que vous connaissez, et euh, Alexis Rondeau du Conservatoire des Espaces Naturels. L'idée, c'était que d'une part, on calcule nos fameux indices de texture plus le NDVI moyen autour des points d'écoute. On fait la même chose avec la proportion des strates euh, à partir de notre carte de végétation. Et ces jeux d'indices, on essaie de les mettre en lien avec notre base de données oiseaux avec des, des modèles additifs généralisés. On essaie de, de prédire et d'expliquer la présence des oiseaux et de faire des cartes de prédiction pour un jeu de données, puis le deuxième. Et enfin, on va essayer de, de, de comparer ça. Donc D'abord, je vais vous présenter les résultats de l'interprétation écologique des modèles qu'on a trouvés avec les proportions des strates de végétation. Donc A priori, le modèle le plus basique. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que la loi de Lulu, à gauche, eh ben, sa, sa, sa probabilité de présence augmente euh, avec la proportion de sol nu et d'herbe. Donc elle a besoin d'un minimum de sol nu et d'herbe. Donc jusque-là, euh, c'est en accord avec ce qu'on connaissait de, de l'espèce. Et euh, on sait aussi que sa probabilité euh, diminue lorsque, les o, euh, lorsque la, la, la proportion de ligne haut diminue. Donc voici pour l'interprétation écologique à partir des proportions des strates. Et si maintenant on regarde avec les indices de, de texture, donc ici on a changé de représentation. Euh, en abscisse, c'est notre axe de fragmentation. En ordonnée, c'est le NDVI, donc la strate majoritaire. Et plus c'est jaune, plus il y a une probabilité de présence élevée. Et donc ce qu'on voit, c'est que la probabilité de présence de l'alouette lugu augmente avec euh, la fragmentation et donc pour des strates plutôt liées à des pelouses, puisque NDVI faible note une présence de pelouses majoritaire. Pour l'axe numéro 2, qui, qui exprime en, cette fois-ci en abscisse la dominance de ligne haut, bah, là pour le coup, on n'a pas tellement d'informations, ce pas d'informations qui sont très exploitables, mais ici on voit qu'on a des informations liées à la configuration. Alors comment ça se traduit si on spatialise les modèles à gauche, vous avez le modèle, la prédiction de la probabilité de présence à partir des indices de texture, les indices développés, et à droite avec les proportions des strates. Si on voit qu'on a un AUC, donc une capacité prédictive qui est à peu près équivalente, en revanche, on a une variance expliquée qui est un peu plus importante pour les indices de texture. Alors Pourquoi C'est Parce que si on a bien des zones qui sont prédites dans les deux modèles avec la même probabilité de présence, en revanche, on a un petit peu plus de précision avec les indices de texture où il y a des zones qui apparaissent avec une très forte probabilité de présence. Et en fait, c'est des zones avec une structure spatiale très particulière. Donc, c'est bien des pelouses majoritaires avec une très forte densité de buissons. Et donc, les zones précédentes que je vous montrais, on avait à peu près la même proportion de ces deux strates dans le paysage. Mais pas avec cette, cette configuration spatiale ici. Donc, on voit ici que euh, les indices de texture apportent euh, une information sur la configuration spatiale et permettent une meilleure interprétation des exigences écologiques. Donc Par rapport à, à nos, nos questions, euh, est-ce que nos indices développés euh, ils permettent d'expliquer la présence d'espèces d'oiseaux euh, Oui, on est à peu près dans les clous de, de ce que peuvent faire d'autres études, en plus, donc on est plutôt content. Par contre, est-ce qu'ils sont meilleurs que des indices plus classiques euh, En tout cas, ce qu'on a calculé, on n'a pas une meilleure capacité prédictive, on a à peu près les, les, les mêmes performances. Par contre, ils ont permis une meilleure interprétation des exigences écologiques. On a permis de se rendre compte que la loi de Lulu, euh, visiblement, apprécie particulièrement les, les pelouses avec une très forte densité de buissons. Ici, en plus, c'était des, des génévriers, donc peut-être qu'il y a une, une appétence avec le génévrier. Et donc on souligne ici l'importance de l'hétérogénéité de configuration. Donc qu'est-ce que cette étude elle montre et qu'est-ce qu'elle apporte Parce qu'en fait, on n'est effectivement pas les premiers à avoir essayé de, de tester, de prédire la présence d'oiseaux à partir d'indices de texture. En fait, ce qui change ici, c'est que tout le, tout le travail au préalable que j'ai fait, que je vous ai montré sur interpréter les indices de texture, qu'est-ce que concrètement il signifie en termes d'hétérogénéité spatiale, en fait, ça nous a permis, au-delà d'une capacité de prédiction, d'interpréter les modèles de probabilité d'occurrence et d'avoir une vision un peu plus claire, une enfin, meilleure compréhension justement de, de ces modèles et des exigences écologiques. Alors bien sûr, c'est des, des travaux qui sont toujours en cours. Il faudrait tester d'autres tailles de fenêtres, tester d'autres indices plus classiques, notamment je pense à des indices de, de configuration. Mais voilà, on voit que ces indices en tout cas sont prometteurs. Euh, et si je fais un, un bilan un peu plus euh, général, ce que je trouve intéressant, c'est que vu que maintenant, on connaît ces indices, ce qu'ils signifient en termes d'hétérogénéité spatiale, on a vu qu'il y avait des applications possibles pour la conservation de la biodiversité, mais on peut très bien imaginer euh, des applications pour la gestion des incendies ou le pastoralisme, puisque euh, c'est des, des enjeux pour lesquels l'hétérogénéité spatiale est importante. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que ici, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une image on a fait une analyse de texture et on a fait une ACP, ça c'est la, la méthode photo avec les, les gradients qui, qui en résultent. Dans notre cas, c'était une transformée de Fourier avec une ACP. Mais en fait, il est très probable qu'on aurait pu obtenir des, des résultats similaires avec d'autres types d'analyse de texture, d'autres types de réduction de dimensionnalité. Mais ce qui est important ici, c'est en fait, enfin moi je pense que c'est important, c'est de, de, on a une image et c'est de bien comprendre la nature de l'information qu'on qu extrait. Ici, en l'occurrence, c'était des gradants de rugosité, on, on a compris. Et surtout, de faire le lien avec une thématique. Là, c'était l'hétérogénéité spatiale, composition, configuration, par rapport à quatre strates. Parce que ce lien en fait, permet après de, de, de, de mieux comprendre les processus écologiques qui sont étudiés. Bien sûr qu'on peut calculer des indices sans comprendre euh, de, de quoi il s'agit et essayer de prédire la présence de, de certaines choses. Mais il me semble plus intéressant de faire ce travail de d'établissement du lien avec la thématique d'intérêt au préalable et en fait après il s'agit aussi de comprendre la stabilité de ce lien c'est à dire que bah, en télédétection on n'utilise pas toujours les mêmes images pas la même résolution des images satellites etc donc il s'agit de, de bien comprendre dans, dans quel cadre ce lien est toujours valide pour ne pas faire n'importe quoi donc ça c'est des travaux que j'ai pu faire mais que je vais pas présenter ici et donc de manière un peu plus générale on voit que les images avec une très haute résolution spatiale bah, permettent effectivement de, de, de, de, de comprendre et de caractériser l'hétérogénéité spatiale dans des milieux complexes tels que la Garrigue, que ce sont des informations qui sont pertinentes pour le suivi de la biodiversité, et donc a priori dans le temps. Et donc là, on a des, des résultats qui sont promoteurs dans, dans l'idée d'indice opérationnel pour des enjeux autour de la conservation et de la gestion des milieux naturels. Donc c'est tout pour cette présentation, mais euh, il y a d'autres matériels. Et donc pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, il y a la soutenance complète de ma thèse qui est disponible. Vous pouvez télécharger aussi la thèse. Euh, et après, pour ceux qui sont vraiment motivés sur la partie télé-deck, il y a des, les articles qui expliquent bien. Euh, voilà, j'en ai fini. Puis je vous mets une petite photo de, de Garrigue, mon rennes et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Donc Il y a plusieurs collègues qui sont partis pour cause d'autres réunions. mais Ils ont ouais. tous mis un petit message sur le conversé en disant que c'était une présentation très, très bien, très pédagogique. Et donc, ils te remerciaient d'avoir joué. D'accord, ben, merci. Donc, peut-être que Marc, on va peut-être retirer le partage d'écran euh, juste pour euh, dire que si d'autres dinaphoriens veulent, euh, veulent euh, quitter la, le webinaire parce qu'ils ont d'autres choses à faire, euh, voilà, euh, c'est possible comme c'était possible dans le retour du jeudi classique. Et donc, euh, ceux qui vont rester, je, je vais pouvoir euh, vous changer de statut pour vous faire euh, apparaître euh, en micro et en caméra si c'est possible. Sinon, on n'est pas trop trop nombreux. Donc, euh, alors, je vais tenter de le faire. Donc, il y a Émilie qui est toujours là. Fabien est toujours là. Je les nomme en conférencier, comme m'a expliqué Aristide. Nirina, hop. Odd, Cléa. Euh, qui me reste-t-il Voilà. Nirina, Just alors, Justine. Justine. Laurent et Yusra. Hop, comme ça, on va pouvoir activer vos caméras. Alors, Marc, Marc de Concha, comme tu as les droits aussi, si tu peux m'aider à activer les caméras pour que, pour que ça soit plus rapide euh, Après, les caméras, ils doivent eux-mêmes l'activer. Enfin, on ne peut pas leur... Voilà. Le fait de Fabien l'activer... Voilà, Fabien l'a fait, il l'a fait. Et donc, on peut passer comme ça. Donc, on, on, ça fait qu'on reste, on est 12 encore euh, avec Aristide qui est toujours là. Donc, euh, s'il y en a qui veulent, c'est plus convivial avec les caméras. Après, on ne pouvait pas les activer au départ pour tout le monde parce que ça aurait fait un écran très, très chargé. Et là, donc, euh, traditionnellement, vous à tour de rôle, on peut lever la main et poser la question à, à Marc sur son exposé. Emilie je suis, la... je suis la première <rire> moi c'est une question toute bête là tu nous as montré les résultats pour euh, l'alouette et est-ce ouais. que tes autres espèces ça marchait bien ou... euh, là bien entendu j'ai montré les résultats qui marchaient le mieux bah oui, nous, on <rire> fait pareil hein. et euh, alors il euh, n'y a pas de résultats catastrophiques euh, mais disons qu'on n'a pas euh, l'alouette Lulu c'est celle pour laquelle le... tout... c'était celle qui est c'était le plus euh, côté euh, prairie, enfin prairie côté euh, herbacée, quoi. Euh, grosso modo, c'est des...